Marouë et moi, on est parti cet été avec le lycée Mon plaisir et en partenariat avec l'association Ados au Sénégal pendant trois semaines pour s'occuper d'enfants. Et c'était un voyage solidaire. C'est un projet qu'on a commencé en fait quand on était en première. Donc c'est un projet qui dure sur deux ans en fait. Et euh, du coup, du coup bah, on l'a préparé pendant donc, de mars 2015 au départ, donc juillet 2016. Et euh, pendant ce temps-là, on a mené des actions d'autofinancement. Donc on a vendu des objets, on a monté un dossier de subvention. Euh, on a eu des subventions d'entreprises, de, de, de la région. On a vendu toutes sortes d'objets, on a fait des soirées euh, euh, pour gagner des sous, du coup, sur des repas ou des, des après midi danse. Du coup, c'est un projet, enfin, vraiment, on l'a fait de A à Z, quoi. Donc du coup, ça fait cinq ans que le lycée il est en partenariat avec ADOS. Et du coup, pendant, bah pendant ces deux ans, ADOS nous ont préparé à tout ce qu'on allait vivre là-bas. On a fait des activités pour aussi consolider le groupe parce qu'on était, On était 12, 12 à partir. 12 avec français. 12 français avec deux enseignantes de notre, du lycée Mon Plaisir. Le lycée organise ce projet-là depuis 5 ans. Donc tous les étés, il y a un nouveau groupe qui part. Et euh, cet été, on était 12 Français à partir avec les deux profs, donc euh, 14. Et on a retrouvé un groupe de 14 Sénégalais, euh, du coup, à Matam. C'est notre section, en fait, on est en, en sanitaire et social. Et donc, en première, le projet nous est proposé et c'est euh, les volontaires qui, qui commencent à participer parce qu'en fait, ça demande vachement de temps parce que du coup, le week-end, on se consacrait surtout euh, bah, à gagner des sous. Euh, en plus, la semaine, on avait deux heures toutes les semaines on avait deux heures consacrées bah, au projet pour faire un bilan pour, euh... ouais, pour parler du, du projet quoi. Du coup on a été 12 volontaires en première. Euh... Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fait en parallèle on prépare le bac. Et on est dans une filière où la plupart veulent devenir infirmiers. Donc on préparait les concours infirmiers aussi à côté. Donc si tous les week-ends on était occupés, bah, ça faisait beaucoup. Donc il bah, fallait arriver à tout concilier. On a fait un week-end cohésion aussi dans le Vercors, pour, donc euh, c'est là où on a, on a monté notre dossier de subvention et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'activités avec les anciennes qui étaient déjà parties et on a fait euh, des activités pour aussi euh, consolider un peu le groupe, après c'est vrai qu'on bah, est tous différents, on avait deux garçons du coup dans le, dans le groupe et c'est vrai que il oui, y a eu des hauts et des bas mais finalement bah, le, voyage, fin, le projet s'est super bien passé. Quoi. après sur nous-mêmes, parce que moi, par exemple, euh, partir comme ça, loin de mes parents, je pensais pas que j'allais bien vivre, parce que je l'ai bien vécu, en fait. Je pense pas du tout à eux. Et euh, du coup, ça nous apporte de l'autonomie. Aussi, après, euh, on n'a pas du tout euh, la même culture avec euh, le Sénégal, donc ça nous apprend à découvrir une nouvelle culture, à s'habituer à la culture, et donc, ben, ça nous fait grandir. Ouais, comme dit Sarah, on a découvert du coup, euh, bah, une nouvelle culture. Euh, les plats typiques de là-bas, euh... les danses, les danses. Les danses. On a partagé des moments inoubliables. Après, on, est resté, on a eu des petits soucis au retour avec notre avion, donc on est resté un peu plus de temps à Dakar. Et du coup, on a pu visiter aussi des îles près de Dakar. Et du coup, c'est vrai qu'on a découvert. On a fait ouais, deux jours de tourisme. De pur tourisme. Ouais. C'est vrai. <rire> euh, des points négatifs. Les plats sont trop épicés. <rire> non, des fois, ils sont à fond sur le piment. Hein. Ah, mais... Euh, non, on n'a pas eu de points non. négatifs. Non, c'est vrai que même avec nos... Enfin, on a eu des petits désaccords entre nous, mais c'est vrai que bah, là-bas, c'était tout, tout différent. Enfin, ouais. Moi, j'avais oublié carrément qui étaient les personnes euh, en France. C'était complètement différent. J'ai l'impression de rencontrer des nouvelles personnes. Puis on a essayé de couper tout tout euh, enfin, lien entre, avec la France, donc c'est vrai que ouais, on était, euh, sais, sur... on était au, Sénégal. <rire> au Sénégal. Avec Léonie, on va certainement repartir euh, pour l'été prochain, avec aussi mon plaisir, puisqu'on est les trois en prépa euh, infirmière à mon plaisir, et on a l'opportunité de, de pouvoir repartir. En tant qu'infirmière, j'aurai l'occasion, je pense, de faire des stages. Euh de faire des stages et j'espère que je pourrai repartir peut-être dans un autre pays parce que le Sénégal du coup j'aurais déjà fait mais dans l'Afrique ça me plaît bien moi depuis longtemps j'ai envie de partir dans un autre pays je sais pas quel pays mais j'ai envie de partir de la France et là je sais pas faire des stages je sais pas mais en tout cas vivre dans un autre pays ouais, moi ça me tombe bien moi j'aimerais bien aller au Pérou c'est un rêve et peut-être, euh, oui, pourquoi pas, euh, quand je préfère peut-être euh, bah, passer mes concours infirmiers et être infirmière, et, et après me dire, euh, voilà, tu peux partir, tu as, as un diplôme en France, et comme ça, voilà, mais ouais, j'ai bien envie. ouais. Euh, S'ils ont l'occasion de partir, euh, qu'ils n'hésitent pas. <rire> ouais. On peut avoir des... Enfin, moi, je sais que pendant la préparation, enfin, pendant les préparations, en première, j'ai... J'ai eu des doutes si je continuais ou pas, et j'ai continué et je ne regrette pas du tout. Donc je pense qu'il faut ne pas hésiter à partir si on en a l'occasion. Moi je suis, je suis venue en France pour une mission de service civique, de volontariat. Donc le programme s'appelle Réciprocité. Ça veut dire que depuis des années, la France avait l'occasion d'envoyer des volontaires au Sénégal. Et l'ONG où je suis, ça veut dire ADOS, recevait des volontaires, euh, des volontaires français euh, au Sénégal. Donc du coup, depuis deux ans, on s'est dit pourquoi pas faire euh, la même chose. Donc envoyer des volontaires sénégalaises euh, bon, qui viennent en mission en France. Donc je suis la deuxième de, de ce programme-là. Il y avait une, une première personne elle est rentrée, donc je suis la, la deuxième et moi je suis plus chargée de l'appui à l'animation dans la solidarité internationale parce que Ados a des partenaires en France et au Sénégal, donc pour plus alimenter ces, ces partenariats-là, donc j'appuie plus mes collègues sur, sur les animations qu'ils font à ce okay. niveau. Là, je, je suis arrivée depuis février. Donc, ça fait à peu près huit mois que je suis ici. Donc, euh, je suis en contrat de, de 10 mois. Je vais bientôt repartir. Bah, je le vis bien. Au tout début, euh, c'était un peu... C'était un peu difficile, au tout début, parce que le fait de quitter vraiment 25, 35 degrés pour te retrouver à 5 degrés, euh, c'est le choc thermique, quoi, comme je l'ai dit. Mais bon, après, bon... Si, si tu es vraiment motivé et si tu si es vraiment déterminé à faire ce qui t'amène, je pense que le, le, le climat, euh, euh, je, je me suis adaptée. Nous, on a aussi un corps de volontaires sénégalais, mais qui est un peu différent de la France. Parce que nous, on forme des corps de volontaires euh, avec des thématiques. Comme par exemple, moi, je suis... Volontaire à la, je, je suis volontaire à l'animation socio-éducative et nous on nous appelle les Vases 3. Ça veut dire qu'il y avait les Vases 1, Volontaire d'appui à l'animation, vase 2 et vase 3. Donc je, on est les numéros 3 quoi, sur, ce, sur ce corps de volontariat là. Donc au début on était vraiment 7 personnes à venir en France, les autres avaient des contrats de 7 mois. Donc, euh, comme moi j'avais un peu fait euh, le cursus euh, socio-éducatif avec euh, les scouts, avec le BAFA et tout. Donc, euh, j'étais un peu plus, j'avais un peu plus d'expérience sur ce domaine de l'animation par rapport aux autres qui venaient tout juste euh, de commencer. Donc, c'est pour cela, moi, on m'a automatiquement affecté à ADOS. Donc, euh, comme les autres, j'ai fait... un.. Hein, j'ai fait, euh, bon, le le contrat et tout, et je me suis retrouvée en France.